Yo tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous ai imprimé le petit Black Panther de chez Game Body Je ne vais pas vous montrer comment j'ai procédé pour la peinture du Black Panther parce qu'elle était vraiment très simple avec du noir et de l'argenté Mais plutôt on va regarder comment j'ai procédé pour faire la base Je la trouve vraiment intéressante Vous avez du gravier, du sable et euh, des petites touffes d'herbe Donc c'est vraiment cool Pour un rendu réaliste c'est vraiment top Voilà en dessous c'est du PLA vous avez le Black Panther en résine et AE2, ça fait une figurine vraiment cool. Donc voilà, on va voir ensemble comment j'ai réalisé cette base qui est un peu plus réaliste que du PLA simplement peint. Alors, pour faire cette figurine de Black Panther, de chez Game Body, j'ai eu besoin de ceci. Donc, c'est pas énorme pour faire une figurine. J'ai eu besoin, du coup, de sable. Donc ici, du sable un peu marron clair. Ensuite, du sable marron foncé. J'ai eu besoin aussi de gravier gris. Pour coller tout ça sur la base j'ai eu besoin de colle vinylique Donc vous pouvez en trouver dans les magasins de décoration style Cultura ou Villa Verde ensuite pour la peinture noire du Black Panther j'ai juste mis un primer une peinture d'après pour ce noir-ci et pour l'argenté du Black Panther j'ai mis de la peinture Army Painter Gunmetal bien sûr pour mettre la petite peinture argenté, un petit pinceau et pour mettre la colle vinilique euh, un gros pinceau et euh, ça c'est pour aérographe donc je vais pas vous montrer l'aérographe mais euh, c'est un surface primer pour aérographe donc de la marque Valero pour commencer je vais vous dire comment j'ai réalisé ma base donc la base qui est juste ici est remplie de sable et de cailloux. Alors j'ai aussi euh, acheté de la mousse verte pour faire de l'herbe mais je ne l'ai pas sous la main. Donc une base vraiment réaliste, euh, beaucoup plus sympa que ce que je fais en général avec juste de la peinture. Encore une fois, c'est une idée de ma femme euh, de créer cette base plus réaliste euh, qu'avec simplement de la peinture. Donc voilà, merci pour son idée et je pense que ça peut vous donner des idées à vous également. Donc pour créer cette base on va avoir besoin de la colle vinylique. Donc on va euh, badigeonner un peu partout sur la base en PLA. Ensuite, on va un peu étaler la colle avec le pinceau pour pas qu'il y ait non plus trop d'épaisseur. Et puis tout simplement, juste après, on va mettre un peu de sable fin, parsemé où est-ce qu'on veut appliquer le sable. Et pour le gravier, on va mettre un tout petit peu plus de colle une fois que le sable sera sec. Et on va euh, le mettre où est ce que l'on veut donc ici c'est parsemé pas totalement partout mais euh, voilà les graviers ça fait des petits tas euh, en réfléchissant un peu où est ce que ça peut se poser euh, théoriquement sur la base ensuite si on parle du black panther c'est une impression résine je n'ai pas encore collé les morceaux donc voilà si on regarde le black panther de plus près il euh, n'y a rien d'extraordinaire il est juste pas en noir à l'aérographe avec le primaire d'accroche. Et... Oups, il a perdu une jambe. Et euh, ben pour son armure, des petits, les petits coins comme ça. En argent avec la Army Painter Gun Metal. Donc vraiment basique. Il se compose en tout de... Alors... Je ne sais pas si vous allez voir le torse, la tête, vraiment simple mais vraiment nickel, les deux avant-bras, les deux jambes aussi, et le bassin ou les cuisses, appelez ça comme vous voulez, avec son fessier. Donc en tout, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 parties avec la base. Donc c'est vraiment un beau fichier pour 8 parties, c'est vraiment cool. Donc voilà pour ce petit Black Panther. Bien sûr, j'ai toujours mon plateau à fromage pour vous montrer les impressions. Ouais, je trouve qu'il est vraiment classe avec une peinture vachement simple, mais mais vraiment, il euh, ne faut pas faire plus pour le Black Panther. Je le trouve vraiment cool. Je rappelle, le Black Panther imprimé en résine et la base en PLA. Tout ça à la taille 100% du fichier de chez Game Body. Donc vraiment cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aimez bien la résine, le PLA euh la fusion de tout ça, un peu de, de bricolage, de peinture, de, de collage, de sable, de résine et tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous mets bien sûr le lien de ce modèle dans la description. Si vous voulez soutenir la chaîne, un petit like, ça me fera plaisir. Un partage, ce serait vraiment sympa. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, un petit clic, ça fait pas de mal. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis bon prix à tous et à la prochaine. Tchuss il est magnifique